Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce webinaire coprésenté par celle et Ringover. On est tout juste à l'heure, pile même. On va attendre 15 secondes, 20 secondes que les derniers se connectent. Est-ce qu'en attendant, vous pouvez me dire via le chat à droite de votre interface si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien Bonjour à tous Parfait, ça a l'air de fonctionner. Merci Caroline, merci Jean. Très bien, parfait. Euh, cet onglet chat, euh, utilisez-le tout au long de notre présentation si euh, il si y a un problème de son, s'il y a un problème d'image, ça peut arriver. Euh, pour ce qui est des questions, vous avez également un onglet. Euh, on, on prendra du temps à la fin de notre présentation pour répondre à vos questions euh, un maximum. Donc voilà, n'hésitez pas à, à les noter et puis on les reprendra à, à la fin de la présentation. Euh, je vois que pratiquement tout le monde est connecté. Je vous propose de commencer. Donc aujourd'hui, on va parler productivité, on va parler téléphonie et CRM, euh, les deux indispensables. Euh, je vais commencer par me présenter, je m'appelle Anthony, je travaille au service marketing chez Celsi et pour cette présentation, je suis accompagné de Romain euh, chez Ringover. Je te laisse te présenter Romain. Oui, bonjour à tous, donc Romain, je m'occupe du Customer Success chez Ringover donc pour accompagner nos clients dans le déploiement de, de notre solution de téléphonie. On continue, donc je, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous présenter euh, celle-ci, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, euh, celle-ci, c'est une start-up rochelaise. Euh, aujourd'hui, 70 salariés on existe, c'est notre 11e année. Euh, on a environ 4200 clients pour un peu plus de 20 000 utilisateurs. Euh, on propose euh, une solution en SaaS, qui à l'origine est un facturier. Euh, et aujourd'hui, on est euh, sur trois grands outils euh, qui sont le CRM, la facturation et la comptabilité. Euh, C'est vraiment là-dessus qu'on se veut les meilleurs, avec une multitude de fonctionnalités dans ces outils. Euh, dans notre CRM, vous allez pouvoir créer euh, de multiples tunnels de vente, vous allez pouvoir créer des opportunités, les générer automatiquement. Euh, vous allez pouvoir, pourquoi pas, euh, créer des automations de mail pour pouvoir communiquer auprès de vos clients de façon personnalisée, mais automatique. Euh, on a comme ça beaucoup, beaucoup d'outils Beaucoup de fonctionnalités dans cet outil CRM. Vous voyez, on a également la signature électronique euh, qui est, est, est présente dans ce CRM. Pour ce qui est de l'outil facturation, euh, on vous propose euh, de passer d'un devis à une facture en un clic. C'est vraiment l'outil le, euh, le plus rapide euh, sur le marché. Euh, pour vos équipes commerciales, pour vos équipes euh, de facturation. On a également un outil de comptabilité. Donc, dans cet outil de comptabilité, on va vous proposer par exemple un rapprochement bancaire, euh, la visibilité de vos comptes bancaires dans votre interface, celle-ci. Euh, on va vous proposer le rapprochement automatique, c'est-à-dire que ça va aller chercher selon euh, l'identification de vos lignes bancaires, euh, ça va aller chercher des documents créés dans celle-ci euh, qui vont correspondre, ça va vous les proposer et vous n'aurez plus qu'à les, qu les rapprocher. Euh, ça, ça va vraiment parler à votre DAF. Euh, qui passent beaucoup, beaucoup de temps avec le service comptabilité euh, sur ce type de, de manipulation. Donc, ça va beaucoup leur parler. Donc, voilà en gros ce qu'on fait chez celle-ci. Euh, ça mériterait un peu plus de temps, mais ce n'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on veut aborder, c'est euh, euh, comment celle-ci, vu qu'on s'est recentré nous, sur ces grands outils, va bah, vous donner la possibilité d'intégrer vos outils du quotidien. Donc, en fait, l'idée, elle est simple. C'est de se dire, OK, nous, celle-ci, on est super fort CRM, facturation, compta mais vous avez besoin d'autres outils pour faire fonctionner votre entreprise. Le premier outil auquel on pense, c'est bien sûr la téléphonie. C'est un indispensable. Donc, en fait, nous, ce qu'on a créé, c'est une marketplace qui va recenser tous nos partenaires avec qui on va avoir des intégrations, avec qui on va vous proposer un lien natif ou un lien à créer. Là, pour le coup, pour, pour Ringover, ça va être un lien complètement natif avec celle-ci. Donc, vous pouvez retrouver sur notre marketplace euh, toutes les, tous les partenaires qui sont réfé référencés. Et on a également, sur la CELSI Academy, euh, des tutoriels qui vous permettent de, de voir comment euh, mettre en place ces intégrations. Donc, vous pouvez le voir, on, on, voilà, on propose par exemple du Gmail, du Paypal, enfin voilà, c'est vraiment les indispensables euh, comme Ringover. On part d'un constat. Euh, ce constat, c'est une problématique identifiée chez nous en interne, chez celle-ci, mais également chez nos clients. Euh, pour la téléphonie, c'est très simple. Quand on a une équipe commerciale, euh, on sait qu'ils passent beaucoup beaucoup de temps au téléphone. Comme vous pouvez le voir, pour des commerciaux, c'est environ 4 heures par jour pour 25 appels. En comptant qu'il y a des démonstrations qui durent longtemps. Pour les lead Managers, c'est plus, c'est 6 heures par jour et environ 70 appels. Et pour une équipe CSM, euh, Romain connaît bien ça, euh, on est plutôt sur 4 heures par jour. Pareil, les CSM font de l'accompagnement, de la démonstration, donc euh, c'est des appels qui sont plus longs. Partie de ce constat, on, on s'est dit il faut absolument que nous, en interne, chez celle-ci, on donne du confort à nos équipes euh, et qu'on puisse aussi avoir des statistiques. C'était un constat encore une fois pour nous en interne, mais également pour nos clients. Donc, c'est naturellement en fait, qu'on s'est mis à chercher une solution euh, qui nous donnerait du confort euh, et de la visibilité par rapport à tout ce temps passé au téléphone. Et pour ça, ben, on s'est tourné vers Ringover. Donc, Ringover, je reprends un peu là-dessus. L'idée, c'est de, de simplifier euh, la téléphonie. L'intégration avec celle-ci, elle vous permet de faire remonter un ensemble de données directement dans votre CRM. Vous pouvez avoir l'enregistrement de l'appel, euh, le détail. Du coup, avec celle-ci, vous avez le détail du mail. Vous allez voir l'enregistrement de l'appel et surtout, euh, de vous permettre de, une accessibilité à votre téléphonie beaucoup plus simple. Euh, moi, par exemple, je suis un ancien client de, de Ringover. Je l'avais mis en place pour une équipe de sales pour une simple et bonne raison, c'est que j'étais toujours obligé de passer par mon service tech pour ouvrir une ligne, pour configurer mon standard également. C'était toujours compliqué pour les changements les week-ends, selon la saisonnalité. Aujourd'hui, avec le SVI Drinkover, l'avantage, c'est que n'importe qui peut le faire. Vous pouvez le configurer à l'instant T, euh, vous pouvez le configurer sur des jours fériés à l'avance et c'est ce qui vous permet d'être beaucoup plus euh, proactif sur votre téléphonie et de l'adapter en permanence à la saisonnalité, à votre business ou à votre service support. Euh, vous pouvez enregistrer vos appels, vous les écouter en direct et surtout vous avez accès à un ensemble de statistiques euh, pour intéresser vos sales, vos CSM euh, afin de les aider à être plus productifs. Et du coup, la téléphonie ring dans celle-ci, c'est du gain de productivité pour pour vos équipes. Du coup, dans cette dans cette interface, vous l'avez directement. Donc, Ringover est, est accessible, bien sûr, par Chrome, Mozilla. Vous avez des applis Android, iPhone également. Et comme vous le voyez rapidement ici, après, ça peut faire l'objet d'une présentation plus détaillée, vous avez un dashboard qui vous permet de suivre l'activité de toutes vos équipes et de tous vos standards. À la fois, les standards support, ça peut être aussi pour des SDR, pour les équipes d'appels sortants. Ça vous permet de calculer et de les incentiver sur le volume d'appels. Et tout en ayant une configuration très simple. Vous invitez un utilisateur... Très rapidement, vous choisissez un numéro, ça peut être un numéro mobile, un numéro géographique précis si vous voulez démarcher une zone en particulier, sachant qu'on a, on a constaté que plus vous avez un numéro proche de vos clients, meilleur est votre taux d'écroché. Donc ça aussi, vous pouvez le configurer en un clic. En gros, Ringover, vous l'installez en deux minutes, et un SVI, vous pouvez le configurer en dix minutes, et votre standard est prêt avec les annonces que, que vous souhaitez. Si je peux me permettre, sur cette partie, Romain, à l'époque où nous, on a voulu intégrer Ringover à celle-ci, en fait, on est parti avec un cahier des charges pour, pour donner du confort, comme je le disais, à nos équipes, pour les rendre plus productifs on, on, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de manipulations récurrentes, comme aller numéroter l'appel le, le, le, sur un combiné, où là, on, voilà, on élimine toutes ces actions qui sont, euh, qui sont récurrentes et qui sont, qui sont assez pénibles et qui sont source d'erreurs. Mais on avait aussi une notion qui était une notion managériale. Moi, à l'époque, j'étais head of CSM et donc j'étais sur la partie et support et accompagnement client. Et dans cette partie, comme tu le disais, c'était une vraie galère pour moi de créer des nouvelles lignes pour les collaborateurs qui arrivaient, de modifier un SVI quand il arrivait, qu'on ait une réunion exceptionnelle et on voulait mettre un message d'attente de, de, de, pour nos clients. Euh, quand, quand on voulait, par exemple, pour un grand week-end ou un pont chez celle-ci, changer le, le message du SVI, on, on rentrait vraiment dans des... Enfin, euh, voilà, il fallait être mathématicien, il fallait être codeur pour réussir à, à s'en sortir avec la solution qu'on avait à l'époque. Euh, Aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, une des grandes forces de Ringover, c'est un tableau de bord hyper lisible, euh, des statistiques super claires à comprendre avec des filtres euh, vraiment ergonomiques et euh, une possibilité de modification. En, en deux clics, on a modifié notre SVI on modifie les lignes, euh, on fait du transfert d'appels, on peut écouter des appels en direct, aider un collaborateur qui vient d'arriver dans une montée en compétences. Enfin, c est, c est, ça faisait partie de notre cahier des charges euh, et pour le coup, Ringover a à, à, à, à coché toutes les cases. Euh, clairement, je, je, suis, je suis le premier fan de, de, de cette solution parce que ça nous a apporté beaucoup beaucoup de confort et pour nos équipes et pour et pour nos managers. Et je réponds aux questions à SV ou serveur vocal interactif. Merci Alix. Euh, oui en effet. n'hésitez pas à nous reprendre quand on utilise des, des termes comme ça. Vous vulgarise un peu ça, mais oui, pour le coaching, c'est très intéressant parce que on peut faire des exemples de calls, de bons calls, et de l'autre côté, coacher sur peut-être des notions de vocabulaire qui n'ont pas été tout à fait comprises. Moi, avant, pour, euh, avec mon ancien outil, euh, j'avais une journée complète euh, de tableau Excel où je devais faire toutes mes stats. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez sortir des stats en direct sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Et notamment pour euh, des business qui ont des saisonnalités, c'est super intéressant parce que vous allez adapter votre saisonnalité avec l'outil de, de téléphonie et les stats que vous aurez des années précédentes. C'est vrai que la facilité de l'outil, c'est ce qui fait aujourd'hui notre force. Oui, complètement. Et qui utilise aujourd'hui un serveur vocal interactif c'est qu'il y a des pics d'appels. Et ces pics d'appels sont facilement identifiables en fait, avec Ringover. Et vous pouvez adapter en fait, vos équipes par rapport à ces pics d'appels. Donc, oh, euh, voilà, cool. ouais. ça, ça, ça, clairement, ça vous donne du confort. Donc, bien sûr, dans, dans l'offre, vous avez les, les appels illimités sur euh, plus de 65 pays. Vous ne posez pas la, la question de, de savoir est-ce que c'est compris euh, ou non. Euh, 60 fonctionnalités, alors qui, se, qui peuvent être tout simplement euh, un routage intelligent des appels. Si vous avez des account managers, c'est-à-dire que la personne qui va arriver sur votre standard, le numéro va être identifié pour la basculer vers la personne euh, adéquate. Euh, vous avez des cascades d'appels, la possibilité de faire des files très complexes, une arborescence, avec un service, un service client, deux services commercial le service comptable. donc tout ça dans la configuration euh, de votre standard euh, au niveau des performances notamment de, de vos équipes. Vous pouvez taguer les appels pour avoir un peu une idée euh, de ce qui était demandé dans l'appel parce que c'était un appel de prospection, un appel de closing du service client et bien sûr le, le SVI dynamique où vous pouvez créer des SVI selon euh, vos, vos activités et également des des standards dynamiques en toutes circonstances que vous pouvez adapter euh, selon les absences que vous pouvez avoir dans les équipes parce que c'est ce qui est souvent compliqué avec les anciens outils, c'est que si on a une absence ou si on a une saisonnalité particulière, on doit souvent faire appel à votre prestataire pour changer la configuration du, du standard. Ça peut prendre du temps, c'est pas en temps réel. Aujourd'hui, Rigover vous permet de gérer votre standard en temps réel. Ouais. D'ailleurs, une fonctionnalité que, que moi, j'aime beaucoup, c'est la fonctionnalité qui vous permet de taper du texte et qui est transformé en voix euh, directement sur, euh, sur Ringover pour, pour modifier un SVI de façon rapide sans aller chercher la personne qui parle, qui a la, la, la meilleure voix au téléphone, lui faire enregistrer trois fois le message. C'est euh, assez sympa. Ça, ça rentre dans les, les petites améliorations que nous, on a beaucoup aimé. On arrive sur, euh, sur une, une partie qui est l'intégration. Donc, comme je vous le disais, je vous parlais de cahier des charges euh, chez celle-ci, on allait chercher le meilleur partenaire pour répondre aux besoins internes chez celle-ci et aux besoins de nos clients. Et euh, une de ces lignes, même la ligne la plus importante euh, dans ce cahier des charges, c'était intégrer euh, Ringover dans celle-ci, dans votre CRM. Euh, ces choses faites, c'est vraiment le, le, le point de départ de toutes nos intégrations. Là, aujourd'hui, ça veut dire que dans celle-ci, quand vous allez sur une fiche client, vous pouvez en un clic appeler euh, n'importe quel numéro ça veut dire que vous avez un lien, vous avez une fiche contact ou 10 fiches contact dans une fiche client à chaque fois vous avez le numéro de téléphone qui apparaît en bleu vous cliquez, ça lance automatiquement l'appel pas besoin d'aller numéroter euh, sur un téléphone fixe, vous tromper de numéro enfin voilà, on a tous connu ça on, on, on appelle, on appelle 10 fois, 20 fois de suite parce que euh, on est en fin de mois et on doit relancer et ça décroche pas on finit par se tromper de numéro euh, c'est très frustrant euh, pour, pour, pour nos commerciaux c'est même fatigant euh, aujourd'hui on a éliminé ça le, voilà, le click to call c'est vraiment euh, vraiment top. Ah, ça permet quand même d'être beaucoup plus productif. Ça vous permet, si vous avez... Oui notamment en appel sortant, d'être beaucoup plus efficace et d'avoir tout l'historique directement. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour nos équipes. Oui. C'est génial. On parle de grosse, on parle d'aller de, de, chercher des nouveaux clients et d'avoir de, des équipes qui sont dédiées à ça, euh, d'aller chercher vraiment des, des, des nouveaux clients, des nouveaux prospects euh, quand on se rend compte que ces équipes-là vont pouvoir passer jusqu'à 150 appels par jour. Euh, imaginez le confort quand c'est juste un clic avec la souris euh, pour passer un appel, quand on ne se trompe pas de numéro et quand on a tout l'historique sous les yeux au moment où on clique voilà, le, le, ça, parle, ça parle de même. C'est vraiment un confort impressionnant. Euh, le deuxième point, c'est la synchronisation des contacts. C'est crucial aussi, ça veut dire que ça va dans les deux sens. On va pouvoir avoir tous les contacts, celle-ci, dans Ringover. Vous ouvrez votre application Ringover, vous allez pouvoir récupérer tous les contacts. C'est euh, hyper important, ça se fait en quelques secondes au moment où vous liez les comptes. Avoir un historique complet des appels, ça, c'est aussi crucial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un CRM, ça sert à quoi Ça sert à... à Enrichir une base de données, ça veut dire que vous avez un fichier contact, un fichier client, un fichier prospect et votre CRM va alimenter à chaque fois cette fiche client pour pouvoir la qualifier de mieux en mieux, de plus en plus. Euh, vous allez pouvoir laisser des, des historiques, des commentaires, lier vos emails. Tout ça, c'est dans, dans l'idée d'être le, euh, le plus réactif possible et de mieux connaître votre client. C'est en connaissant mieux votre client que vous allez mieux communiquer auprès de lui. Et ben, Ringover fait le travail aussi, ça veut dire que Ringover vous permet en fait, euh, à chaque fois qu'il y a eu un appel de venir le loguer, de venir l'inscrire dans la fiche client. Euh, un appel sortant, un appel entrant, un appel échoué, un appel réussi. On va pouvoir récupérer le contact qui a été appelé ou le contact qui vous a appelé et on va pouvoir vous noter si l'appel il a été décroché ou non et combien de temps il a duré. Et tout ça, ça va apparaître dans votre historique de, de, de fiche client, dans la timeline chez celle-ci. Donc c'est vraiment, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est plus parlant, euh, mais c'est vraiment euh, le point le plus important de tous. Euh, et également, euh, dernier point, les messages vocaux et conversations enregistrées. Donc, en effet, vous avez accès à vos propres messages sur l'application. Et comme on le disait tout à l'heure, on peut enregistrer des communications. Donc, ça, c'est super intéressant quand vous voulez faire un, un cas d'étude, par exemple, euh, sur une démonstration. Vous avez euh, votre vendeur qui va enregistrer ses euh, communications tout, sur tout son cycle de vente. Et ça, ça peut être condensé, réutilisé par vos équipes en termes d'accompagnement, de formation, et de montée en compétences. Euh, encore une fois, nous, Ringover, ça a vraiment changé la donne. Euh, on a pu accompagner nos nouveaux collaborateurs en interne d'une façon complètement différente. On a pu les laisser écouter à distance des échanges avec nos clients pour se mettre à l'aise avant eux-mêmes de passer ce type d'appel. C'est vraiment un grand confort. Et il y a cette partie coaching, et je remontais également, si vous êtes en tout aussi notamment sur du e-commerce, enregistrer des appels, c'est ce qui vous aide à gérer votre SAV en cas de litige. C'est toujours intéressant de pouvoir remonter... Euh, dans vos appels, regardez exactement ce qui s'est passé sur un dossier pour donner la réponse adéquate au client et éviter d'être dans un conflit où chacun parle de son côté. C'est aussi ça, avoir de la visibilité sur tout l'historique de clients, de l'avant-vente jusqu'à l'après-vente. Et encore une fois, cet enregistrement va apparaître dans votre fiche client. Ça à dire que vous aurez un lien Ringover où vous allez pouvoir accéder à l'enregistrement. Donc, euh, tout ça, c'est vraiment euh, penser et imaginer pour un confort maximum. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur un, un compte test. Pour ceux qui connaissent celle-ci, euh, ils reconnaissent un petit peu notre timeline. Donc, vous voyez, je suis sur une fiche client, l'agence Luthor. J'ai directement ici un numéro de téléphone qui est le numéro de l'agence que je peux cliquer et appeler directement avec Ringover. Et j'ai une catégorie appel, où ici, je vais avoir le log de tous mes appels, entrant, sortant, comme je vous le disais, euh, avec le contact, avec le lien, pourquoi pas, pour l'enregistrement, si c'est un appel enregistré. Donc, on va vraiment vous donner dans la dans la durée, dans la vie de votre client, les échanges que vous avez eu avec lui, les échanges que vous avez enregistrés par mail, euh, que vous avez notés en, en historique, en commentaire, mais également tous les appels. Et on sait que les appels, aujourd'hui, c'est 80% des échanges que vous avez avec vos prospects et vos clients. Donc, c'est euh, crucial de les retrouver dans le cœur de la machine, dans votre CRM, dans la fiche client. Euh, je voulais également... Alors, je reviens juste sur la présentation. Euh, J'ai bien évoqué tous les points... Parfait. Je voulais également évoquer avec vous, c'est une des promesses de ce webinaire, euh, la facilité euh, de mise en place. On a compris que Ringover, c'était très simple à utiliser, qu'on pouvait créer des SBI, qu'on pouvait créer des lignes de façon beaucoup plus simple qu'avec une téléphonie, euh, on va dire à l'ancienne. Euh, sachez qu'également, l'intégration entre euh, entre celle-ci, donc votre CRM et Ringover pour votre téléphonie, se fait en quatre minutes. Euh, si je suis aussi précis, c'est très simple, c'est parce qu'en fait, on a créé une vidéo, donc on a créé euh, un article de blog que vous pouvez retrouver directement sur celle-ci, pour vous expliquer comment faire interagir les deux solutions. On a également, sur notre Marketplace, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, la possibilité de retrouver la totalité des interactions possibles entre nos deux solutions. Et une vidéo, juste ici, vous voyez, 4 minutes 30, je n'ai pas beaucoup menti, 4 minutes 30, pour vous montrer comment euh, faire interagir les deux solutions. C'est enfantin, vous allez sur votre compte Ringover, vous cliquez sur celle-ci, ça vous demande vos logs, et ensuite vous avez les deux solutions qui sont interfacées. Enfin, on ne peut pas faire plus simple, euh, c'est pas possible. Euh, et à savoir que le lien qui existe aujourd'hui entre Ringover et celle-ci ne fait que se renforcer. Euh, ça veut dire qu'on travaille tous les jours ensemble, euh, enfin, plutôt nos services de développement, là, ça ne dépend plus vraiment de moi, mais euh, sur, sur l'amélioration euh, de l'échange de contenu. Donc on est vraiment euh, sur une dynamique où on sait que cette solution. Et crucial pour vous, le CRM c'est crucial aussi donc il faut faire communiquer les deux. C'est essentiel aujourd'hui d'avoir un outil métier, le CRM est indispensable dans votre relation client et intégrer votre téléphonie ça vous simplifie les choses, ça évite d'avoir tout simplement deux onglets ouverts sur votre page, tout intégré d'un coup et vous gagnez vraiment en productivité et même en suivi en connaissance de votre client, tout ce que vous allez avoir ensuite en base de données en termes d'accompagnement et même pour aider dans la prospection, c'est une chance très importante. Même, on peut même aller plus loin, on peut imaginer, j'ai échangé moi récemment avec des clients qui ont utilisé en fait l'intégration, les... vous voyez, on a, on a déjà des entreprises qui utilisent beaucoup même d'entreprises qui utilisent nos deux solutions, et euh, on a déjà nos premiers tours qui nous expliquent comment aujourd'hui ça leur change la vie. Euh, sur un service commercial, ils ont identifié en fait euh, leurs meilleurs vendeurs, euh, ils l'ont suivi en termes de, de statistiques, ils ont vu le, la durée moyenne d'appel, euh, ils ont vu combien d'appels ils passaient en avant-vente, combien d'appels en après-vente, euh, pour, pour comprendre, en fait, le schéma de ce meilleur vendeur. Ils ont enregistré les communications, bien sûr, avec son accord, et ils sont en fait, euh, dupliqué ce, ce, ce modèle euh, pour l'appliquer, en fait, à leur méthode de vente. Euh, C'était très malin, je trouve que c'est aujourd'hui euh, quelque chose, pourquoi pas, à étudier, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible parce que euh, le CRM est lié avec la téléphonie et avec de la téléphonie dématérialisée euh, comme Ringover. Donc, voilà, c'est... C'est un témoignage parmi plein d'autres. Nous, celle-ci, on est les, les premiers à utiliser et à être ravis d'utiliser euh, Ringover tous les jours. Donc, euh, voilà, on, on a donné beaucoup de confort à nos équipes. Aujourd'hui, pour rien au monde, ils voudraient revenir avec leur ancien combiné euh, bloqué, bloqué sur l'épaule. C'est juste inimaginable. Aujourd'hui, chacun a son casque et passe des appels euh, en un clic. Et c'est comme ça euh, que, que celle-ci va travailler. J'ai fini sur la présentation. Est-ce que toi, Romain, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions Je pense que c'était assez clair. Il y a pas, je vois pas mal de, de questions intéressantes, donc on peut passer aux questions euh, directement. Je te propose qu'on jette un coup d'œil sur les questions. Alors, je, sais, je crois qu'on a, a pas mal de personnes qui sont passées via le chat pour les questions. Oui, euh, je, je vais aller voir dans l'anglais. Deux, trois questions que j'ai vues passer euh, sur le chat. Euh, tout d'abord, au niveau de la, de la législation euh, sur les enregistrements, n'est-il pas obligatoire d'informer le client que l'appel oui, est enregistré Oui, c'est obligatoire. Euh, mais vous pouvez le faire via votre SVI, c'est-à-dire que le standard, dans la configuration de votre standard, vous aurez à cocher une case, euh, prévenir le client de l'enregistrement, et le client à ce moment-là aura un message et il pourra choisir de stopper l'enregistrement. Euh, comme ça, le client a la possibilité de ne pas accepter l'enregistrement. Donc ça, en un clic, euh, vous pouvez le faire directement sur euh, la configuration de votre standard. Et vous n'êtes pas obligé de le mettre en place si vous ne souhaitez pas enregistrer les communications. Il euh, n'y a rien qui vous y oblige dans Ringover. Euh, oui. voilà, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer les conversations. Euh, C'est une option que vous déclenchez. Alors, Je vais voir des questions dans le chat également. Alors je vois qu'il y a des problèmes, enfin des, des questions par rapport à des, euh, à des, des, des, des, des techniques, euh, par rapport à la synchronisation des contacts, c'est à ring-over... Euh... C'est Valentin qui pose cette question. Euh, qui peut nous aider Alors, on a un chat, celle-ci. Euh, passer par le chat, celle-ci. Moi, je vais remonter euh, s'il si y a eu des problématiques par rapport à ça. Euh, après, ça, ça, la, la limite, en fait, de ces, de ces interactions, c'est de savoir d'où vient, en fait, euh, la problématique. Est-ce que ça vient de votre compte euh, Ringover ou votre compte celle-ci Normalement, on trouve des solutions très, très rapidement, euh, dans les minutes. Donc, euh, donc euh, passer par le, le, le, le, le chat chez celle-ci. Euh, sur votre interface, en bas à gauche, pour qu'on puisse identifier ce qui se passe et qu'on puisse régler, euh, régler ça très rapidement. Et moi, j'ai pris, de toute façon, Valentin, je vais, je vais regarder ça de mon, mon côté également. Ok, génial. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, je vois une question. A-t-on une visibilité sur le choix du client au moment de l'appel Exemple, je reçois un appel et je vois qu'il choisit trois comptables pour pouvoir adapter mon discours. Oui, c'est-à-dire que dans le standard, dans votre configuration, vous allez pouvoir mettre des noms en face des arborescences. C'est-à-dire que quand l'appel va arriver, vous saurez exactement quelle est l'arborescence qu'a choisi le client. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Comme ça, vous savez s'il est passé par le canal SAV, le canal comptable, le canal vente. Donc ça, oui, tout à fait, vous pouvez le configurer. Donc C'est la question d'Arthur. Et je vais rebondir sur la deuxième question d'Arthur. Possibilité d'attribuer des numéros à la volée sur un même opérateur. Semaine 1, 05, semaine 2, 04. Oui, les numéros, vous pouvez les interchanger entre les utilisateurs selon son programme de prospection. Ça, vous pouvez le faire directement en un clic également. Je vois qu'on a également une question sur le, le, le coût de Ringover et le coût de Celsi. Je te laisse peut-être répondre sur le coût de Ringover. Euh, alors, le coût de Ringover, on a une offre avec Celsi qu'on pourra vous présenter donc en partenariat euh, directement. Donc, vous pouvez soit contacter votre équipe commerciale Celsi, soit l'équipe commerciale Ringover. Euh, je vous donne le numéro pour l'équipe commerciale Ringover. C'est le 01 84 800 800. Euh, donc, vous avez une offre euh, qui est proposée, après, ce qu'il faut déterminer, c'est selon vos besoins. On n'a pas les mêmes besoins si on a cinq personnes en interne, 40 personnes en interne, notamment en termes d'accompagnement. Euh, donc, c'est pour ça que je donne pas vraiment euh, de prix en direct, parce que c'est vraiment au cas par cas, euh, selon ce que vous choisissez. Et on, en effet, on a une offre, euh, là je la présente sur notre sur notre partie Marketplace, euh, on a une offre commune avec Ringover qui vous permet d'avoir, alors si vous êtes déjà client celle-ci et que vous avez chez Ringover, euh, 20% de remise sur la première année. Même chose dans l'autre sens, si aujourd'hui vous utilisez Ringover et que vous avez besoin euh, d'une solution CRM qui peut se lier, vous venez chez celle-ci et vous aurez cette même offre sur la première année euh, d'abonnement chez nous. Donc c'est vraiment une offre, une offre partenaire euh, comme, on, comme on en fait. Je vais regarder, je crois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Par rapport à celle-ci, nos offres, oui. Euh, donc celle-ci, en fait, comme je vous le disais, en, en préambule, euh, on propose trois outils. Euh, de base, vous aurez un outil CRM euh, de suivi client, Donc euh, vous pouvez faire interagir avec Ringover. Euh, ça, c'est l'offre de base qui commence à deux utilisateurs, et ensuite, vous allez ajouter utilisateur par utilisateur. Et vous pourrez ajouter deux autres outils, si vous le souhaitez, euh, que sont euh, la facturation et la comptabilité. Donc voilà, une offre assez simple à, à comprendre, même en termes de tarification. Et on a euh, sur notre site internet, sur go.celci, la possibilité de simuler euh, son offre celle-ci avec, un, un, avec la tarification. Alors, pour les questions. Alors, il a des questions un peu techniques par rapport aux casques, euh, aux casques qui sont le mieux adaptés à Ringover. Euh, ça c'est vraiment de la, de la question peut-être un peu plus technique euh, nous je sais qu'on a tous des casques un petit peu différents euh, on a eu la chance de pouvoir choisir euh, les casques qui, qui, qui nous plaisaient euh, moi par exemple j'utilise le mien euh, perso qui marche très bien euh, c'est un Bose, je pense pas que de... de, de, de... D'interaction mauvaise avec certains casques. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Ronan. J'ai vu la question de, de Mandy, je vais regarder ça. Alors, nous, on, on conseille Jabra on a une connectivité avec Jabra mm -hmm. pour justement dégroucher sur le casque. Euh, si Mandy, vous avez un problème, pareil, le numéro, je vous redonne le numéro le support va pouvoir vous le configurer 0184-800-800, euh, puisque nous, on marche très bien avec Jabra. Moi, j'utilise un Jabra que je vais vous montrer ici, ce qui permet de bien couper les communications, on a l'impression d'être dans sa bulle, et on passe ses coups de fil comme ça. Il est un peu gros, un peu imposant, mais au moins, on est sûr de la qualité du son et que notre interlocuteur nous entend bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question on me demande une simulation d'appel. Alors, je ne peux pas vous faire une simulation d'appel en direct, tout simplement parce que je suis obligé de le faire depuis mon vrai compte, celle-ci. Donc, je suis obligé de vous montrer de la donnée que je n'ai pas le droit de vous montrer. Euh, je ne vais pas le faire. Par contre, euh, allez sur notre Marketplace et euh, sur, sur l'Académie, celle-ci. Vous verrez, j'ai fait des vidéos. Euh, là, par exemple, sur, euh, sur Ringover. La vidéo, elle est juste ici. Et vous pouvez, en fait, avoir... Euh, euh, vraiment l'identification euh, des deux interfaces, comment elles viennent se connecter. Donc Il y a, il y a des screenshots, il y a une explication, une explication vocale. Donc, euh, je pense que ça peut répondre à, à, à votre question. Euh, on peut également, chez celle-ci, avoir un compte test. Donc, euh, si vous avez déjà un compte Ringover, vous pouvez ouvrir un compte qu'on appelle Trial chez nous pour pouvoir connecter les deux et commencer à l'utiliser, voir à quoi ça ressemble. Euh, Romain, j'ai un doute. Est-ce que vous avez également, vous, des périodes de test oui, bien sûr, vous pouvez tester le produit hein, avec un commercial, il va vous ouvrir un, un compte de test, et pendant 15 jours, vous testez le produit euh, à votre guise euh, avec vos, vos utilisateurs pour bien tester que ça vous convient, et ensuite, vous passez à un abonnement réel. Donc ça, c'est vraiment génial, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui, qui sont avec nous et qui utilisent déjà celle-ci, euh, demandez un compte de test, regardez à quoi ça ressemble, vous verrez, vous aurez vraiment plus envie de revenir en arrière, euh, grâce à la simplicité, enfin, on vous a déjà vendu un petit peu tout ça. Ce qu'on veut vous vendre, c'est l'efficacité de ces deux solutions imbriquées l'une à l'autre et l'évidence, en fait. Quand vous allez commencer à l'utiliser, vous, vous direz « Ok, euh, jamais plus je reviens en arrière. » Comme quand on est sur un, un Excel et qu'on commence à travailler avec un, avec un CRM, euh, on a une visibilité, un historique client, un suivi client qui est juste parfait. Ben, c'est pareil avec la téléphonie. Quand on passe à ce niveau de téléphonie, euh, on n'a plus du tout envie de revenir en arrière. Donc, euh, moi, ce que je vous propose, c'est de venir vers nous, venez vers celle-ci, venez vers Ringover, demandez-nous des comptes test. Euh, on vous met tout ça en place. Hum, chez celle-ci, on a également euh, des spécialistes qui peuvent vous répondre et vous faire des démonstrations en direct. C'est-à-dire qu'on vous montre la solution, on prend tous vos besoins, euh, on les met dans celle-ci et on vous dit comment celle-ci va y répondre. Et donc, l'un de vos besoins, si c'est la téléphonie, eh ben, on répond également avec, euh, avec notre super intégration Ringover. Est-ce que c'est OK pour toi tout ça, Romain Ouais, parfaitement. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. On n'aura peut-être pas le temps de tout y répondre. Mais en tout non, cas, mais je redonne, je vous donne mon adresse mail également si vous voulez me contacter directement. Donc C'est romain.ringover.com et, et le numéro que je vous ai donné. Donc, n'hésitez pas. Mais oui, on a beaucoup, beaucoup de questions. Et dans tous les cas, il ouais, y a beaucoup de questions. C'est très bien, on a beaucoup de questions, même sur les engagements, Ringover. over euh, passez par Ringover, on, on est pile sur 30 minutes, donc je ne vais pas vous garder plus longtemps. Sachez qu'on récupère la totalité des questions, donc on revient vers vous, euh, on revient vers vous très rapidement, le temps d'extraire toutes ces données, de les traiter et de demander à nos super équipes CSM de, de, de vous recontacter. Euh, si vous avez des questions entre temps, chez celle-ci, il y a le chat, euh, vous, pouvez, vous pouvez nous rappeler, euh, on sera un plaisir de vous répondre euh, et de vous, de vous présenter nos, nos solutions. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir tous participé vous avez été nombreux c'est vraiment c'est vraiment chouette euh, merci à romain pour, pour cette coprésentation et merci. je vous dis à très bientôt à bientôt